Je suis là effectivement pour vous parler de cette exposition « Le tour du jour en 80 mondes » que vous pouvez encore voir au CAPC, qui est visible jusqu'au jusqu 10 décembre, qui a connu quelques je dirais, péripétie, dans la mesure où euh, c'est presque la première exposition à, à laquelle j'ai pensé quand je suis arrivée en septembre 2019 et que, évidemment, la pandémie passant par là, elle a mis plus de temps à, à être visible au public. Euh, mais euh, voilà, c'était une, une exposition qui, en, en quelque sorte, pour moi, avait valeur de manifeste euh, sur ce que je souhaitais développer dans cette, dans cette institution et ça posait les bases d'enjeux qui vont structurer de manière plus globale le projet que je, que je développe au CAPC. Donc le but de cette, de cette conférence, il va consister dans une première partie à, à, à tenter de vous expliciter quels sont les enjeux et les, les différents questionnements qui ont été les miens pour penser cette exposition de collection, une collection en dialogue avec une autre collection, avec une, des œuvres de la collection du CNAP, on, on y reviendra et surtout comment je les ai articulés théoriquement mais aussi concrètement dans les espaces d'exposition. C'est la raison pour laquelle, dans une deuxième partie, on dérondulera ensemble de manière numérique dans les salles et voilà pour que je puisse expliciter et pointer du doigt quelques dialogues que j'ai souhaité opérer dans cette exposition. Euh, Lucie Lipard, critique théoricienne américaine, disait The place is for me the locus of desire. L'espace est pour moi l'endroit, le biotope du désir. Et je crois que, voilà, pour moi, en tant que commissaire, les enjeux théoriques, évidemment, ils se positionnent bel et bien dans l'espace. Euh, à la question de l'accrochage de collection, depuis le début, j'ai préféré la terminologie de récit de collection. Euh, c'est c'est pas pour moi une, euh, juste une différence ou une coquetterie euh, sémantique hein, j'y reviendrai mais vraiment une différence de régime euh, dans la mesure où euh, il me semble que le récit la spéculation j'utilise euh, des euh, verbatimes qui ont été notamment utilisés et Howe et par euh, les senior euh, nous permet de, de de changer de, de de déplacer nos systèmes de, de représentation. Donc pour moi, le tour du jour en 80 mondes, c'est bien un, un récit spéculatif à partir euh, de la collection. C'est d'ailleurs une exposition de collection de la commissaire d'exposition que je suis, et non pas de l'historienne de l'art que, que je ne suis pas. Euh, et donc, juste pour rajouter en introduction que ce premier récit de collection, de cette activation, il aura lieu tous les, à peu près tous les un an et demi, et donc après le 10 décembre, et après quelques semaines de travaux dans les espaces, nous réouvrirons une nouvelle, un nouveau récit de collection à partir du 6 avril 2023, qui va s'intituler « Amour systémique », et donc qui va repartir de la grille moderniste, euh, euh, et euh, qui va la questionner, et notamment questionner aussi quels sont tous les euh, systèmes de domination euh, qui euh, euh, l'impliquent. Voilà, qui, euh, qui, qui euh, et donc le commissariat de cette, ce nouveau récit de collection a été confié à Cédric Faux, qui est le nouveau euh, commissaire en chef du CADC, qui va travailler en, en collaboration avec une artiste euh, coréenne qui s'appelle Sun Solitieux. Euh, donc, pour entrer dans le, le vif du sujet, euh, je vais peut-être vous parler du point de départ de l'exposition et ce point de départ, pour moi, il a été double. D'abord, mon premier champ de questionnement, évidemment, il a porté autour de la collection du CAPC elle-même. Comment la convoquer de manière active Comment euh, la regarder hein, Comment euh, amener à, à finalement, euh, voir quelles en sont ses euh, lignes de force et puis le deuxième champ de questionnement a été comment la convoquer aujourd'hui euh, à l'aune des enjeux de notre contemporanéité. Alors évidemment, le contemporain est le sujet, la matrice de l'institution que je, que je désire. Et ce, ce contemporain, il se, il se distingue aujourd'hui par de nombreux changements de paradigme euh, de, sur nos systèmes de représentation du monde. Dans un contexte général de multi crise euh, crise climatique, crise euh, de la représentation, crise de l'identité. Ces multi-crises créent une situation qui est à la fois euh, complexe, déstabilisante, tendue à certains égards, mais elle ouvre aussi un, un champ des possibles que je considère comme étant totalement euh, historique et dont il faudrait que nous arrivions à nous saisir collectivement et évidemment à l'endroit où nous sommes, celle de la de la parole de l'artiste et de la transmission de la parole de, de l'artiste. Euh, voilà, il me semble qu'on a là, un, un, je dirais, un terrain particulièrement fécond pour euh, penser ce monde euh, contemporain. Euh, donc, juste quelques mots quand même sur cette collection euh, du CAPC. Euh, je voudrais en souligner peut-être deux traits euh, distinctifs et un trait que je qualifierais de normatif, qui ont été la, la base de ma réflexion. Donc, le premier trait distinctif de la collection, c'est le lien organique euh, qu'elle qu qu opère entre euh, la collection et les expositions euh, présentées au CAPC. Alors, vous, le CAP, vous le savez, le CAPC, tout au long de son histoire, va, euh, je dirais, euh, proposer des, des expositions, notamment dans la nef, euh, particulièrement euh, marquantes. Et euh, en quelque sorte, la collection du CAPC, elle est une chambre d'enregistrement de ces aventures menées avec les artistes. C'est une collection qui a été pensée de manière totalement, totalement euh, euh, organique et, et, et liée à euh, la, la position de l'artiste dans l'espace même des expositions. Et puis, le deuxième trait distinctif, c'est que ce que l'on appelle euh, la collection du CAPC, en fait, est constituée à 50 de dépôts longs d'institutions de dépôt du NAM, du dépôt du Centre de Pompidou, de collectionneurs privés, et euh, également de beaucoup euh, de dons euh, d'artistes euh, voilà, sur un total d'à de, de, peu près euh, 2000 œuvres. Euh, donc, ce, qui, ce qui crée une, une collection qui est presque, je dirais, euh, émotionnelle et, et, et liée à son histoire. Euh, Néanmoins, on peut tout de même, je dirais, dégager deux lignes de force. Une ligne de force qui vient comme ça, je dirais, archiver un ensemble d'œuvres sur l'abstraction géométrique, l'art conceptuel, l'art minimal, le Land Art, à son époque, jean michel Froment faisait partie des premiers directeurs d'institutions à créer des expositions qui venaient, comme ça, euh, je dirais, avant que Pompidou le fasse, euh, donner un panorama euh, de mouvement. Et puis, euh, une autre ligne de force concerne plus les années, euh, les années 80, avec l'émergence de l'art dit relationnel, l'exposition de trafic de Nicolas Bourriou a été un moment important de l'histoire de l'institution, le rapport à la société de consommation, un rapport à l'urbanisme, à la ville et à ses enjeux. Et puis, après, c'est très distinctif, le trait normatif, puisque cette collection, elle se constitue, et en ce sens, elle ne se distingue pas des autres collections en Europe et dans le monde occidental, à 80% d'artistes hommes et à 76% d'artistes européens. Ces chiffres n'ont évidemment rien d'exceptionnel. On retrouve cette même situation dans la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des institutions muséales en Europe, c'est bien le produit d'une histoire, une histoire euro-centrée et à domination masculine. Donc ça m'amène évidemment au deuxième champ de questionnement, à savoir comment envisager cette collection aujourd'hui, à l'aune de systèmes de représentation du monde qui sont en profonde mutation, comment à la fois on valorise le préexistant, c'est une des missions fondamentales de, de, de toute institution, et comment en même temps on l'inscrit dans des préoccupations contemporaines. Alors peut-être plusieurs remarques préliminaires. Regarder, ce n'est pas une activité neutre. Regarder le monde est une activité insérée dans un ensemble de paradigmes qui évoluent selon les sociétés et les époques. On ne vit pas dans des espaces figés, fondés une fois pour toutes. Nous naviguons constamment dans le temps et dans l'espace et le passé est évidemment toujours regardé, envisagé et réévalué avec le filtre du présent. Donc Ces paradigmes ils créent des imaginaires collectifs et des représentations du monde qui sont souvent inconscientes et qui forgent notre mode de relation au monde. Et donc, force est de constater euh, que nous avons, pendant des siècles, euh, dans nos pays occidentaux, euh, axé euh, notre euh, regard à certains endroits et, et décidé de ne pas voir un ensemble euh, de réalités euh, et, de, et de voix. Et donc, ce processus de réévaluation, évidemment, il a toujours fait partie euh, du travail de, de l'historien, euh, du poète, de l'artiste, mais il revêt aujourd'hui, de mon point de vue, une, une acuité particulière liée à une prise de conscience collective que nos imaginaires se sont constitués quasi exclusivement à partir de la parole, des actes, des œuvres et des constructions d'hommes issus du monde occidental, et donc ont donc été exclus euh, partiellement ou totalement, de toute visibilité, un ensemble de voix euh, qu'il euh, qu s'agit aujourd'hui de euh, re regarder, reconsidérer et, euh, et montrer euh, au public. Euh, donc sur la base de, de tous ces préliminaires, euh, l'exposition La Le Tour du Jour en 80 mondes, elle tente euh, de rendre visible d'autres manières euh, de faire monde, elle ouvre les récits à d'autres voix, et elle pose l'hypothèse que d'autres scénarios d'écriture de l'histoire de l'art sont non seulement possibles, mais surtout absolument nécessaires, et qu'il est de la responsabilité d'une institution artistique aujourd'hui de rendre visible cette polyphonie des voix qui constitue notre réalité. Une fois qu'on a posé ces enjeux théoriques, se pose immédiatement une question très pratique, euh, comment on fait euh, Comment on fait euh, dans la mesure, évidemment, où il n'est pas euh, imaginable euh, que euh, des budgets d'acquisition euh, pharaoniques soient mis en place par la puissance publique pour rééquilibrer, ouvrir et, et rendre visible cette, cette polyphonie Alors, euh, évidemment, euh, les directeurs d'institutions se posent ces questions depuis, je dirais, presque une petite dizaine d'années, ont une tendance à la résoudre par un programme d'exposition temporaire qui, d'une certaine manière, venait rééquilibrer et rendre visible des, voilà, des voies invisibilisées, hein, ne serait-ce qu'au CAPC, hein, l'exposition « Cities on the Move », en 1998, de Ansoul riche et et en Roux, donné comme ça un panorama d'une scène asiatique. Je pense aussi à la rétrospective de, de Shore Fedjou, artiste iranienne, en 2007, dont le CAPC a récupéré l'ensemble du fond par, par le CLAP, par le snap, on, est, on est la preuve. Mais comment on fait, en fait avec les collections, qui sont donc intrinsèquement des objets problématiques Comment on fait avec ce fonds déjà euh, constitué, euh, voilà, constitué. Alors chacun, chaque directeur d'institution en quelque sorte développe des stratégies qui lui sont, qui lui sont propres. Moi j'ai donc décidé dès mon arrivée de me retourner vers le, vers le CNAP, hein, le Centre National des, des Arts Plastiques, qui est un, un fonds qui a été créé en 1793, on, on, on l'oublie souvent, donc à, à la sortie de la Révolution française, avec cette idée que l'État français, tous les ans, allait accueil, à, acquérir une nouvelle génération d'artistes, c'est un fonds qui est constitué de plus de 100 000 œuvres, euh, qui a d'ailleurs les mêmes problèmes que nous, mais comme il y a 100 000 œuvres, évidemment, ça permet quand même de, de faire un travail de recherche particulièrement intéressant. Et donc avec les équipes scientifiques du CNAP, on s'est posé tout un ensemble de, de, de questions à partir de la collection existante du CAPC. La première, elle était la question de la de la simultanéité euh, historique, c'est-à-dire au moment où euh, je ne sais pas l'art minimal se développait à New-York, qu'est-ce qui se passait en Amérique latine, euh, au moment où euh, le land art était euh, voilà, un mouvement euh, vu, regardé euh, et commenté, euh, que se passait-il au Japon euh, ou dans, dans certains euh, pays d'Asie. Donc ça, ça a été un des premiers euh, euh, base de, de questionnement et puis le deuxième euh, a été euh, aussi de, de, de, de réfléchir à des dialogues intergénérationnels euh, qui permettaient euh, comme ça d'ouvrir euh, cette question euh, des récits. Euh, pour moi le processus il, il s'est passé en deux étapes, euh, la première étape elle a consisté euh, à partir de certaines œuvres iconiques euh, du CAPC que je souhaitais vraiment présenter euh, à euh, je dirais, opérer un dialogue, euh, enfin en tout cas à tracer ces lignes dont je, dont, dont je viens de, de parler, et donc qui a abouti à un dépôt de 120 œuvres. Alors évidemment, ces 120 œuvres ne sont pas présentées dans le tour du jour en, en 80 mondes, puisqu'il s'agit évidemment de faire plusieurs récits de, de collection sur les 5 ans à venir. Euh, à partir de cette première étape, la deuxième étape a consisté à oublier la première étape, euh, parce que ce qui pour moi était très important, c'était de ne pas assigner, de ne pas rajouter une assignation à l'assignation que connaissent déjà tellement d'artistes, et de ne pas assigner les artistes ni à leur genre, ni à leur provenance géographique, mais vraiment à à, à voilà, les garder dans leur, dans, dans leur singularité et à partir de, je dirais, ce fond que j'avais, qui était donc plus ouvert, euh, à opéré euh, une sélection qui a abouti à l'exposition la, à la, à que vous pouvez découvrir au, au CAPC. Donc je me suis sentie très libre euh, dans, euh, je me suis imposée presque de me sentir très libre euh, dans le compagnonnage que j'ai, les dialogues que j'ai opérés dans, euh, dans cet accrochage. Euh, avant qu'on se balade un peu euh, dans, les, dans les espaces, euh, deux mots sur le titre peut-être de l'exposition que j'emprunte à Rulo Cortazar. La littérature a une importance très, très grande dans ma vie, donc, euh, très souvent les titres des expositions. Je les emprunte évidemment avec leur accord. en l'occurrence, là, des ayants droit. Euh, donc, Léo Cortázar est, est un artiste, enfin, un écrivain, un poète sud-américain. Si vous n'avez pas lu « Le Tour du jour » en 91, je, je vous recommande. Euh, mais ce qui m'intéressait évidemment euh, dans ce titre, c'était le lien avec euh, Jules Verne, et, et cette inversion euh, sémantique euh, qu'avait opérée euh, Julio Cortázar. Euh, Jules Verne, Phileas Fogg, c'est le héros moderne par, euh, par excellence. Hein. C'est celui qui, euh, avec les outils technologiques de son époque, euh, va euh, parcourir le monde, euh, être compétitif, être productif, euh, euh, gagner euh, ce, ce pari euh, qu'il euh, qu se fait à lui-même et qu'il fait à je ne sais plus qui euh, d'ailleurs euh, et pour moi il, voilà, il symbolise évidemment euh, ce moment euh, de l'industrialisation euh, en Europe et il symbolise voilà, toute une pensée euh, du monde qui euh, euh, est euh, totalement euh, mise à mal aujourd'hui et ce que je trouve très beau dans la, la proposition de Rolo de Cortazar c'est comment une simple inversion de termes entre jour et monde, propose un, un projet qui, a priori, semble plus modeste, hein, le tour du jour. Alors, je, je, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Rolo Cortazar, mais de mon point de vue, il ne pouvait pas ne pas penser à Xavier de Demestre et au voyage autour de ma chambre, hein, ce très joli livre euh, du XVIIe siècle de, de Xavier Demestre. Euh, voilà, donc c'était un projet à la fois plus modeste, mais qui, évidemment, Symboliser voilà, ces, quatre, ces 80 mondes, donc cette polyphonie qui me semblait intéressante de, de de travailler. Donc, cette exposition, elle se déploie sur 19 salles. On va commencer à, on va commencer à se balader tout de suite. Elle se déploie sur 19 salles qui ne sont, sont pas très grandes, qui sont presque domestiques. Euh, et qui, euh, en fait, pour chaque salle, hein, on perd ce dialogue entre des œuvres de la, de, du CAPC et, euh, et du CNAP, et chaque euh, salle est chapitrée, euh, comme un roman du 19e euh, par une des œuvres, en fait, qui est présentée dans la salle. Donc la salle 1, le chapitre 1, euh, Change de scénario, qui à lui tout seul aurait presque pu être le sous-titre de cette exposition, hein, comment on change nos scénarios de, de représentation euh, c'est l'œuvre de Sylvie Blocher Sylvie Blocher est une artiste vidéaste dont le procès de, de travail consiste à, à, à rentrer en, je dirais, en, en dialogue avec certaines communautés et à, à co-construire des scénarios à partir de ces, de ces rencontres là, c'est un de ses meilleurs amis il s'appelle Sean il est afro-américain et il a il a cette particularité, et d'être albinos. Euh, donc Sean Ross est quelqu'un qui a subi de nombreuses violences dans, dans, dans sa vie. La première étant qu'à euh, l'accouchement, son père, euh, croyant que le démon était né, a quitté sa mère. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a subi plusieurs violences, double violences, puisque étant afro-américain. Donc évidemment, c'est ce corps qui n'est ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir. Et euh, Sylvie Blocher lui, lui, lui fait rejouer euh, une, euh, une performance qui est devenue euh, iconique euh, de Bruce Laumann, euh, Art Make-up, qui fait partie d'ailleurs de, de la collection du CRPC. Donc c'était aussi une manière de parler d'une œuvre de la collection du CRPC, mais sans euh, euh, la présenter euh, euh, en creux euh, d'une certaine, euh, certaine manière. Et puis euh, le dialogue qui a été opéré... j'ai quelques secondes de vidéo... Et le dialogue qui avait été opéré dans cette salle. <coughs> ah, pourquoi ça veut plus Alors. Voilà. Euh, le dialogue qui avait été opéré avec, dans cette salle avait été à la fois avec un fond d'œuvre de la collection du CNLC de Wolfgang Tillmans, qui est, comme vous le savez sans doute, un des, un des photographes les plus importants de, de sa génération. Alors on avait là euh, un déjeuner sur l'herbe. Version euh, version immense. On a un fond assez important euh, de de, de qui a fait partie de l'exposition de trafic de Nicolas Bourgneau en, en 1997. Donc on a, on a la chance d'avoir ça. Et puis un Bruno Péassi, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste euh, qui est mort prématurément euh, euh, du SIDA euh, dans les années euh, début des années 90. Euh, voilà et qui était un artiste qu'on qualifierait aujourd'hui de queer, même si euh, à l'époque, la, la terminologie euh, n'existait pas et euh, vous aviez euh, en fait un moulage de ces testicules euh, recouverts euh, de ce drapé euh, très précieux voilà, qui flottait comme ça dans un, dans un aquarium. Euh, Bonopélaci, c'est quelqu'un qui avait développé tout un, un, un corpus sculptural de ce qu'il appelait ses créatures, euh, créatures euh, fardées, mobiles, hein, elles, elles bougeaient dans l'espace. Euh, un peu monstrueuse, voilà, comme, comme, comme, comme un corps, euh, je dirais, invisibilisé euh, qui décidait de, de prendre sa place dans un, dans un espace d'exposition. En chapitre 2, stand-by, ça c'est des jeux que j'ai joués euh, continuellement dans l'accrochage, puisque stand-by semble contredire chef de scénario. Hein, comment. Euh, et cette contradiction, elle me semble euh, complètement exister dans, dans les débats actuels. C'est-à-dire qu'à la fois, on a beaucoup évolué euh, les dernières années, on a un ensemble de mouvements, que ce soit euh, de MeToo, euh, Black Lives Matter, qui nous ont profondément, euh, euh, qui opèrent une sorte de tectonique des plaques, Et en même temps, euh, il y a euh, des fortes résistances, évidemment, euh, qui s'organisent et qui, qui crée des situations dans lesquelles parfois on est, on est comme figé euh, devant l'ampleur en fait des, euh, des transformations à, à opérer. Euh, et puis j'ai été très intéressée par cette pièce de qui est un jeune artiste marocain qui vit maintenant à Bruxelles et euh, qui a opéré un geste très simple, hein, qui a consisté en fait à prendre les troisièmes de couverture de la bibliothèque d'Alger, hein, qui est une des plus grandes bibliothèques du monde arabe, et euh, où on voit juste les dates pendant lesquels euh, ces ouvrages ont, ont, ont été pris par le public et on se rend compte qu'entre 1993 et 2003, il y a un trou temporel. Euh, évidemment, ce trou temporel, ce sont les, euh, les années noires en Algérie et c'était particulièrement euh, émouvant pour nous parce que nous avons installé l'exposition pendant, euh, pendant le confinement dans un musée totalement vide, dans un moment où la puissance publique nous disait nous n'étions pas essentielle, et il y avait comme ça cet effet miroir qui nous faisait dire que l'art, dans des moments de conflit intense, de, de difficulté intense, ne n'arrive plus à exister dans l'espace public, et qu'il euh, voilà, qu il, qu il disparaît, et puis qu'il qu qu réapparaît. C'était assez assez troublant. Et en euh, regard cette euh, cette œuvre de Randa Mafi, très belle, très belle vidéo, je sais pas si dit, voilà, dans lequel, en fait, elle est allée filmer dans le parc de Casablanca, qui est en fait le parc euh, qui a été très actif pendant le, le, le premier printemps arabe, et donc elle filme une jeunesse euh, qui n'arrive figée. Euh, qui a essayé euh, de se mobiliser, qui maintenant il y, y a tout un travail aussi sur euh, les réseaux sociaux, comment ils ont été euh, un puissant vecteur d'émancipation pour les, les printemps arabes et comment aujourd'hui euh, voilà, c'est comme un vortex dans lequel euh, il s'habille et, et, et il s'oublie hein, et que j'ai souhaité mettre en, en relation avec ces œuvres de la collection d'abord j'en parlais en introduction euh, de Choré et Féjou, dont un des gestes majeurs consiste à à prélever des restes de, de, du travail de l'artiste dans son atelier et à les enduire de, de, de bouts de noir. Euh, ce noir qu'on va, qu va retrouver, ce noir de la mémoire, euh, qu'on va retrouver à, à plusieurs endroits de l'exposition, puisque plusieurs artistes iraniens euh, nous parle de la situation euh, dans, laquelle, dans laquelle ils sont, euh, avec euh, des pouvoirs, notamment islamistes, qui euh, détruisent en fait, au fur et à mesure euh, la mémoire de culture, et comment voilà, euh, Chauré en fait, le, le, le, le signifie euh, dans son travail. Et puis sur le stand voilà j'ai opéré un petit jeu avec euh, Daniel de, de Zeus, hein, qu'on connaît évidemment pour son travail pictural, hein, qui a été un artiste important de support surface, Là, c'est une série qu'on connaît moins, qui sont des, des arbalètes que je trouve très belles, qui sont constituées là encore de restes de, de son atelier, euh, qui sont des arbalètes au repos, comme si voilà, elles attendaient qu'on qu qu s'en saisisse. Euh, bon, alors voilà, d'autres types de. J'essaie de voir. Euh, trois quarts d'heure, ça va, ça va toujours très vite. Euh, dialogue entre Richard Serra, qui est un artiste qui a été très important, puisque. Après, le, après les travaux en 1993, le CADC a réouvert avec un, un solo de Richard Serra que j'ai mis en relation avec euh, les que vous devez euh, connaître. Ça, je vais peut-être passer un petit peu vite. Euh, cette salle qui, pour moi, parle de la question de la métamorphose et comment les artistes se saisissent de, de toutes ces questions euh, avec le travail de René de hein, la qui nous fait partie du, du dépôt du Club. Vous connaissez peut-être cette pièce, hein, il y a cette. Cette, cette ligne de mercure hein, qui est un euh, qui, qui est le, le, le seul métal qui euh, a la propriété d'être liquide, qui est très dangereux, qui s'active en fait toutes les 35 secondes et qui euh, je dirais, opère comme un, comme, comme un serpent qui, qui se déploie. Euh, Rebecca c'est quelqu'un qui, euh, du fait de, de grands problèmes euh, physiques qu'elle a eu, a été, euh, je dirais.. Euh, Bon bref, elle, elle parle de la transformation et de la métamorphose du corps et, le, et, le, et toute la symbolique de l'alchimie, quelque chose qu'elle utilise beaucoup et de l'alchimie à la chimie. J'avais fait ce parallèle avec avec Isham Berada euh, qui filme des aquariums dans lesquels en fait il, il introduit des éléments chimiques qui euh, voilà. en en, quand ils se mettent en, dans l'eau, créent des sortes de, de, de, de paysage un peu un peu merveilleux. Et puis cette très jolie pièce de Cathy de Monchaux que vous voyez là, cette, ce, ce, ce vagin, cette euh, composée à la fois de, de métal, un peu comme une machine célibataire. Ah, j'avais aussi une petite vidéo. Ouais. Euh, quand je parlais en introduction de, de, de ce rapport aux simultanités géographiques, euh, j'ai découvert euh, ce travail que je ne connaissais pas, je l'avoue, lors de, mes, de ma plongée euh, dans la collection du clair de cet artiste japonais, Hitoshi Nomura, cette pièce, elle est de 1977. Il opère exactement selon un procédé que vont beaucoup utiliser les artistes du Land Art, c'est-à-dire qu'il va dans le paysage. Là, il y amène un élément qui, est un, qui sont des cubes de glace. Il laisse les cubes de glace euh, s'évaporer euh, euh, au, au contact de la chaleur. Et il documente tout euh, ce processus et l'œuvre et la documentation euh, de, euh, de cette opération en paysage. Alors évidemment, j'ai fait un parallèle qui semble un peu évident avec l'œuvre de Richard Long, qui est aussi... Euh, dont le CPSC à, à plusieurs œuvres. Et puis j'ai fait un parallèle qui est beaucoup moins évident, mais voilà, c'est le type de friction que j'ai voulu euh, opérer dans, dans l'accrochage. Avec... Euh, et tout d'un coup, j'ai un... On a une vidéo, voilà. Et tout d'un coup, j'ai un grand, euh, Pardon, euh, pas sur l'artiste, hein, c'est Arnaud Farouki, mais j'ai un doute sur le titre. Comparison, Comparison via un third. Euh, vous connaissez Aroud Farouki, hein, c'est un, un vidéaste euh, euh, allemand euh, d'origine turque, qui, euh, qui finalement, euh, par euh, des opérations, euh, qui filme la réalité telle qu'elle est, qui est un artiste complètement euh, militants, très, très intéressés par la question du travail et comment finalement les gestes du travail peuvent définir une société, et là ce qu'il documente c'est très simple, c'est la construction des briques dans les sociétés traditionnelles et la construction des briques dans les sociétés industrielles, et le parallèle qui me semblait intéressant c'est que finalement, euh, euh, avec les, euh, les artistes du Land Art, comment à partir d'un élément un élémentaire de la nature, la brique, la pierre, on a deux positions d'artistes complètement différentes. Une qui est dans un rapport, euh, les artistes du Land Art, que je qualifierais, même si eux n'ont pas eu cette terminologie, que je qualifierais presque de romantique, hein, c'est-à-dire qui finalement euh, ne questionne pas la place de l'homme dans la nature, et puis une, une autre, chez Arun Farouki, qui. Euh, quand bien même ce sont des éléments euh, qui proviennent de la nature le resitue euh, dans un contexte euh, économique, politique et, et social. Alors, je vais passer là-dessus, parce que j'aimerais bien qu'on ait le temps d'échanger. Euh, Alors évidemment, euh, est-ce que j'ai une vidéo Ah oui, non, c'est. Euh, évidemment, euh, la question de l'art conceptuel et de euh, l'art minimal, qui est un peu au cœur de, du premier corpus de la collection du CAC, euh, euh, est présente euh, dans ces salles. Semantics of the weed c'est l'œuvre de euh, Léonor Antunes, hein, qui est un artiste portugaise, qui a une très belle exposition personnelle du CRPC il y a, il y a quelques années. Et, euh, tout le travail d'Eléonore Antounès consiste finalement à retravailler la question de la grille moderniste dans une approche vernaculaire. En l'occurrence, ce sont des filets de pêche. L'œuvre qu'on ne voit pas là et qui en quelque sorte structure l'espace, c'est celle de Soleil 8. On a quatre œuvres dans la collection de Soleil 8. Alors j'ai choisi la moins colorée, la plus complexe en termes géométriques, euh, parce que ce qui me semblait intéressant, c'est que c'est ce qu'elle disait aussi en creux, ce qu'elle disait, c'est que d'abord Solémy, était quelqu'un qui regardait beaucoup les artistes de la Renaissance euh, italienne, euh, et ça, ça me permettait de faire un, un dialogue, notamment avec cet artiste irakien Médine Tachar hein, qui vit à Arles depuis 30 ans, dans la différence euh, la plus générale du monde de l'art, euh, je voudrais dire aussi euh, que, euh, sans m'en rendre compte, quand j'ai euh, sélectionné des œuvres pour euh, ce dépôt, euh, j'ai sélectionné beaucoup d'œuvres qui ont été défendues euh, par Laurent Montazani, euh, qui est un euh, théoricien euh, qui. Euh, notamment mène cette, cette revue qui s'appelle Zaman, Zaman Book euh, qui faisait partie en fait, du comité d'acquisition euh, pendant, pendant trois ans et qui a amené avec lui euh, voilà, euh, toute une ouverture sur les scènes du, euh, du Moyen-Orient. Et donc voilà le, le, le clin d'œil en quelque sorte sur cette pièce de Medine Dachar, hein, c'est un carré euh, qui, euh, voilà, qui s'effondre euh, au sol et puis euh, la vidéo euh, de euh, Fessal Makriche, qui est un artiste franco-algérien. Ça s'appelle « Ligne », hein, qui est le début de tout euh, dessin, mais sauf que là, c'est le support qui bouge, et pas la de artiste. Et puis on rentre, d'une certaine manière, pour moi, il y a une dramaturgie qui change à partir du chapitre 12, euh, après avoir euh, opéré des dialogues avec des artistes du land art, de l'art minimal et de l'art conceptuel, euh, je me suis intéressée à l'autre, euh, je dirais, socle de la collection du CAPC autour de générations qui sont plutôt côte ouest que côte est, euh, de, comme je le disais, société du spectacle, société du divertissement, artistes qu'on pourrait presque qualifier pré-Internet, euh, c'est notamment euh, le cas de... de de gens comme Kelly Walker, voire même de Vikingis, nice, euh, dans, dans un rapport beaucoup plus, euh, je dirais, direct euh, à l'espace urbain, euh, la société de consommation, donc avec cette première salle qui s'appelle euh, Typologie, et qui, alors ce que je l'ai marqué, mais, et qui, euh, voilà, dans mon esprit, opérait aussi euh, un dialogue entre euh, euh, ces œuvres des que euh, des, des vous connaissez sans doute hein, ce couple de photographe allemand qui a dédié son travail artistique à cartographier en Europe et aux États-Unis le patrimoine industriel avec un procédé photographique qui est resté le même, noir et blanc, je suis à distance de mon sujet. Mon sujet, c'est le bâtiment, et que le plus bâtiment, il n'y jamais de, de présence humaine. Et en même temps, ça offre une cartographie de l'industrialisation occidentale. Et j'avais fait un parallèle avec l'œuvre de Seydou Keita. Seydou Keita, dans les années. Enfin, là, je pense que cette série est date de 1958, si ma mémoire est bonne, va documenter une euh, nouvelle euh, euh, génération. Euh, or, c'est horrible, je vais avoir un trou. Je ne sais plus, euh, je pense que c'est au Mali, est-ce que je dis une bêtise Oui, je pense. Euh, quand, la ah, ça, quand la République malienne se met en place en 1958, c'est d'où va euh, documenter euh, par un procédé qui est euh, assez traditionnel, euh, euh, dans, euh, notamment au Mali. Hein, de, euh, de décors photographiques dans lesquels les gens venaient se faire photographier et qui euh, voilà, photographie une nouvelle génération euh, qui aspire à la démocratie, qui aspire aussi à la consommation et qui euh, voilà, se, projette, euh, se projette dans l'avenir. Cécilia Mongoléa, très belle pièce où elle va documenter dans où en fait elle va utiliser les tournées de ces spectacles pour documenter euh, euh, à la fois ses danseurs dans des espaces souvent dans des espaces urbains des espaces publics mais elle va aussi documenter en fait, des scènes de, de danse de rue Comme ça c'est pas le cas on les, les images qu'on voit hop euh, alors là je me suis amusée à faire la salle américaine et, euh, avec beaucoup d'artistes non américains, c'est-à-dire que la, la domination en quelque sorte de la scène artistique américaine est tellement euh a été tellement intense dans les, les, les dernières décennies que, évidemment, beaucoup d'artistes qui viennent d'autres contrées ont un regard également sur cette scène. Alors, cette œuvre de Kelly Walker qui est ce, ce papier peint que vous avez au mur, il est aussi une des particularités de cette collection. C'est un que beaucoup d'artistes ont fait des œuvres qui s'inspirent de l'architecture même du bâtiment. Donc là, on reconnaît toute la position de, de Kelly Walker, qui en fait a, a photographié les murs du CAPC et l'œuvre est un protocole, il faut donc euh, en photocopie refaire le mur, et du coup, bah, comme c'est un mur, on peut mettre des œuvres dessus. Voilà, donc, ça, c'est des, des principes tautologiques que, que Kelly Walker a beaucoup euh, utilisé dans, dans sa pratique, et du coup, j'ai installé cette œuvre de Vic nice, Muniz, qui est un artiste brésilien, qui lui. Euh, euh, aussi joue euh, dans son travail sur des questions de simulacre et qui a repris en fait la série des crash tests de, de Andy Warhol, euh, mais qu'il a refait euh, en creux avec du, du chocolat, hein, qui est une matière qui utilise, euh, utilise beaucoup de, de, de matériaux euh, comestibles, parfois un peu, peu dégoûtants pour, euh, pour euh, ses œuvres, et notamment toute une série euh, où il refait des. Des photos d'exposition avec de la poussière, qui est la poussière même euh, qu'il trouve dans les, dans les lieux d'exposition quand les expositions sont, sont décrochées. Et donc là, il fait tout un système d'incise, euh, et donc après, il fait couler le chocolat, qui permet de révéler hein, l'image, euh, et après, il la prend en photo. Hein, ce que vous avez, ce n'est pas le, euh, le, le chocolat, mais la représentation. Euh, de, en, en photographie de, de ce chocolat, là euh, face à nous, à Mickaël Deville, qui est une jeune artiste afro-américaine qui donne son nom au titre de la salle « Black Flag ». Alors, on ne sait pas hein, si euh, ce, ce drapeau noir en question, ce serait le, le drapeau américain qui aurait brûlé ou si ce serait euh, un drapeau de pirate qui serait euh, voilà, de... de, de de se battre contre évidemment, les violences qui sont faites aux Afro-Américains, aux États-Unis, mais en tout cas, pour qu'il en soit, c'est un, un parcours qui est un peu en berne. Euh, on arrive presque à la fin de cette déambulation avec cette œuvre d'Amstein Bach qui tue des œuvres majeures euh, de, de la collection du CMC Alors, vous le savez sans doute, Amstein Bach, c'est quelqu'un qui va prélever des éléments dans la société de consommation, avec des sortes de slogans qu'il va trouver dans l'univers publicitaire, et il va le réimporter dans le, dans le monde de l'art. Et puis, évidemment, avec, je dirais, un, un côté très grinçant, euh, « Ouvend euh, du vent » est euh, évidemment une adresse euh, qui est adressée euh, au monde de l'art et, et qui finalement pose la question de « Est-ce que euh, euh, l'œuvre d'art est une marchandise comme les autres ?» euh, Programme euh, euh, donc, Le titre de cette salle, c'est « Programmes de gouvernement ». Et c'est euh, le titre de l'œuvre qui fait face au Einstein Bach. Mis... Et ça, en fait, c'est une œuvre. Euh, une Hop. Je ne pas de Adriana Garcia qui est allée filmer dans le 9-3 de Big Boxer, qui en fait rejoue le débat d'entre-deux-tours entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal évidemment bon, voilà, j'ai tordu un petit peu euh, les choses et on vend du vent du coup on ne sait plus à quel type de pouvoir ça s'adresse et d'ailleurs le, le maire de Bordeaux ne s'y est pas trompé euh, quand il, a, quand il a vu l'exposition, Et Madame le Patron en fait, euh, Quelqu'un m'a voulu dire dans cette, dans cette salle euh, Je vais passer comme ça, ça me permet... Euh, ça, c'est la dernière salle qui, pour moi, était très importante, euh, parce que, pour moi, ce chapitre 19, les paroles, euh, d'une certaine manière, refait une boucle avec « Change de scénario et la, la première salle. Alors, malheureusement, il n'y a plus cet accrochage euh, à l'heure actuelle, parce qu'il euh, faut faire des rotations, on a été euh, obligé d'enlever notamment les, les photos de, de Malek euh, Les paroles, euh, le titre, c'est euh, le titre de l'œuvre de euh, Gael Ferkruis, donc avec ce podium et ces deux chaises qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on monte dessus et que donc on parle. Évidemment, c'est aussi euh, pour moi... Euh, Peut-être ce qui est un, un des moments importants de ces dernières années, c'est-à-dire cette libération de, de la parole d'un ensemble de groupes constitués. Euh, et euh, voilà, avec Change Scénario, ça me paraissait une, une conclusion qui me, qui me semblait importante. Il y avait ce dialogue avec Malik Sidibé, qui sont en fait euh, voilà, des femmes qu'il euh, qui photographie de, de dos. Des femmes qui se refusent à, à notre regard, évidemment. On peut, ne on peut pas ne pas penser là à la façon dont le corps des femmes a été représenté dans l'histoire de l'art. Et puis la dernière euh, pièce, euh, qui pour moi est, du, est une des œuvres majeures de la collection du CAPC, qui est cette œuvre de Denis Oppenheim. Donc la vidéo est en deux parties. La première partie, c'est un père qui euh, fait un dessin sur le dos de son fils, et, et rien que par le toucher, le fils doit refaire le dessin de son père. Et dans la deuxième partie, c'est le contraire. Et euh, voilà, évidemment, cette œuvre, elle parle de transmission. transfusion. La transmission, elle, elle ne se fait pas forcément euh, toujours par le langage, elle se peut aussi se faire par le corps. Là encore, quand on a installé cette exposition pour la pandémie, c'était assez, euh, assez troublant, ce qui me semble aussi très intéressant c'est que le père transmet à son fils, mais le fils transmet à son père. Et, et il me semble aussi que c'est un être très distinctif. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis, qui suis par ailleurs père. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle génération qui aussi, euh, euh, en tout cas, euh, nous, fait, euh, nous fait évoluer euh, dans, euh, dans nos systèmes de représentation. Est-ce que j'ai tenu... Extraordinaire. Ah, un... Absolument, c'est bien. <rire> un petit retard, c'est excellent. J'ai tenu les, les... le temps qui m'était imparti, juste pour vous dire que euh, donc cette exposition, elle se retire le 10 décembre, et puis on a décidé de, de se poser pour un temps de réflexion les 8 et 9 décembre prochains au CAPC. Où on organise un symposium en coproduction avec le CNAP euh, qui s'appelle euh, Collection de deux petits points, récit fiction, spéculation, et que pour lui il y a trois figures tutélaires euh, à, à, ce, à ce séminaire. Euh, le premier c'est donald Rowell, qui est quelqu'un qui, a, dans, la, dans la lecture, m'a beaucoup euh, influencé, notamment sur les savoirs situés, c'est la question euh, de la fiction comme euh, une manière de, euh, je dirais, de désassigner, de, de, de, de, de, de oui, de désassigner des, des pratiques et des, et des regards. Euh, de, la deuxième figure tutélaire, c'est celle du directeur du Rena Sofia, euh, dont l'approche de la collection a été pour moi une très grande source d'inspiration. Comment, notamment, euh, il a finalement euh, opéré une analyse d'une histoire très locale via la collection du Réna Sofia avec des tabous qui restaient très profondément ancrés dans la société espagnole sur le franquisme, et comment, à partir de cette analyse, cette présentation d'artistes très locaux, ils créent des cosmologies euh, globales. Et puis, la troisième figure tutélaire, ça a été euh, Philippe Thomas, un artiste, qui euh, a créé une œuvre et une exposition au CFC de, de connaître qui s'appelle « Feu de balle », et qui euh, voilà créé une sorte de fiction euh, à partir de la, de la collection du CADC. Donc c'est à partir de ces trois figures tutélaires qu'on a invité un ensemble euh, d'intervenants, dont euh, le directeur du Réna Sofia, dont Christian Bernard, euh, dont Eva Parois de Gaëvet. Voilà, il un ensemble de générations euh, qui vont euh, se succéder pendant trois jours sur un mode qui sera euh, parfois universitaire avec des conférences, mais voilà, sur d'autres modalités, notamment d'ateliers. Donc, euh, vous êtes toutes et tous euh, bienvenus pour ces deux jours. Je vous remercie Merci pour bien. votre attention Merci. et puis, si vous avez une questions